Bonne année hein, bonjour, bonjour, bonne année. Les gars, j'ai à faire cette vidéo, surtout que en fait c'est la première vidéo de l'année, je trouve ça vraiment dommage. Mais en même temps, je trouve que c'est vraiment représentatif de la vie que je mène actuellement. Autant faire une vidéo, c'est marrant quoi. Voilà, je suis de retour avec mon ordinateur portable, je... mon PC n'est plus à la maison encore une fois, c'est la troisième fois qu'il fait des allers-retours. Hein, vous vous souvenez euh, cette fin d'année qu'on a vécu euh, en vidéo ensemble, vous savez, j'ai eu des problèmes avec mes disques durs, machin, il a dû repartir ici et ça. et Voilà, bah bon début d'année, hein. c'est reparti de plus belle. C'est La police C'est qui bah La police Soit on part directement sur un tout nouveau PC, soit sur mon PC actuel, tu vois j'ai la RTX 2060 S ouais. et en vrai elle tient la route de ouf, moi ce qui, ce qui pose problème sur mon ordi c'est le processeur. 20 minutes later C'est une idée, donc toi tu me suggères, as... Arthur c'est un commercial Bah oh, c'est le but Un ouais, commercial, non C'est le but, vous touchez combien euh, à chaque achat <rire> C'est le DFC qui me plaît. <rire> ah <rire> putain qu'est-ce <rire> qu'il a dit T'es en train de me dire qu'en fait dans tous les cas si, il faut, On refait une nouvelle config et il faut aussi une nouvelle carte graphique et tout ce qui va avec Moi je pense que c'est ce qu'il y a de mieux au moins t'es sûr que t'auras <rire> bah, ouais. pas de soucis Ta graphique elle a déjà un certain âge Non je l'ai acheté en 2019 Ouais elle va avoir 4 ans quoi Déjà En 2023 et tout Ah ouais bon. mais, non, non, mais non, mais non, mais non, la RAM en a pas besoin Ah oui t'as pas besoin Mais oui, et merci elle' 7c Fox Je prends les 32Go de l'ancien PC et je remets les anciennes sur le... Let's go Donc là t'en as pour 979 Super, graphique. Ah c'est tout Et les deux SSD Mais y avait pas un autre truc sur Amazon encore ça. Ah, ok, bah tu peux. Ok, bah vas-y, ferme-la. Vas-y, euh. Ça marche. Ok. Ah. C'est bon. Mais il est débile leur site. Mais j'ai mis libellé e de l'adresse, mon adresse, alors que je crois qu'il faut la mettre là. Oui, il faut mettre l'adresse. Libellé de l'adresse, c'est le nom de l'adresse. Genre, maison mais c'est complètement con. J'ai le plafond qui est pas très élevé. Y'a un problème. Le plafond a été atteint. Donc là les amis, on est le 31 décembre Je suis en train de récupérer tous les... Tout ce qu'il faut Donc là, 1 Tera euh, SSD, comment il appelle ça Arthur J'y connais rien du tout Vous savez, c'est le truc au-dessus du SSD Bref, donc 1 Tera, 1 Tera x 2, hein, bien sûr La carte mère, c'est ça hein. Ça se trouve, ça s'appelle pas la carte mère et je suis un con Et la carte graphique, Ouh Ok, ça c'est pas mal En fait, de compte, euh, il reste... Euh... Il ne plus grand-chose à aller chercher. <rire> je tiens un des trucs les plus fragiles d'un ordinateur. J'ai failli le faire tomber. Voilà donc le dernier colis de l'année, le Intel Core i9. 1000, 12 900 euh, euh, quelque chose. <rire> je comprends rien du tout frérot. Euh, par contre, du coup, je n'ai pas tous mes colis et c'est un peu le caca parce que euh, rue du commerce, c'est super chouette. Hein, ça, y a rien à dire. Mais là, je suis perdu et apparemment, j'ai une commande qui est annulée, alors... Bon, parlons peu, parlons bien. Déjà, dans un premier temps, une bonne année à vous, les amis. Joie, bonheur, santé, tout ce qu'il faut, tout ce qui... Voilà, le plus important, c'est la santé. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, vous avez bien fêté vos fêtes de fin d'année. Moi, pour ma part, je me suis éclaté. Ça s'est super bien passé. On appelle les il Y a les hendek qui arrivent. Et ça fait du bien. Donc voilà. Après euh, 2023, 2022, c'est qu'une question d'année. C'est que des jours sur des calendriers, ça change absolument rien. De passer du 31 décembre au 1er janvier, c'est la même chose. C'est comme si tu passais du 4 juillet au 5 juillet, quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que tout va bien chez vous, que tout va aller encore mieux qu'avant. Je vous ai pas encore fait mes meilleurs vues en vidéo, c'est vrai. Donc c'est vraiment l'occasion, euh, l'occasion également maintenant de vous expliquer les 3-4 premières minutes que vous avez vues, parce que c'est vrai que cette vidéo, pour le moment, vous, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que que ce chantier. Vous l'aurez compris, là on va partir sur un tout nouveau setup. Alors pour expliquer en fait, donc là j'ai mon ordi portable heureusement il est là sinon cette vidéo ne verrait pas le jour j'ai euh, mon autre ordinateur qui lui il est chez Darty donc euh, je le récupérerai euh, peut-être courant de la semaine, peut-être la semaine prochaine, soit avec euh, toutes mes sauvegardes comme avant ou soit je récupérerai le PC comme il est et puis c'est pas grave on se démerdera avec euh, les pièces etc. Par contre d'un autre côté on a commandé avec Arthur que je remercie énormément, on a commandé du coup euh, plein de composants pour monter un tout nouveau setup de A à Z comme vous l'avez compris bah c'est envie ou quoi Bah on s'est couché à 4h et je me suis réveillé à 8h. J'ai la moitié des composants à la maison, il me reste encore l'alimentation, le boîtier, il me manque encore euh, le refroidissement, j'ai la carte mère, j'ai le processeur, j'ai la carte graphique. Les RAM je les ai pas encore parce qu'en fait ils sont dans l'autre ordi qui est chez Darty mais je récupérerai les RAM là donc les RAM que l 7 Fox m'avait envoyé bref vous l'avez compris Dans tous les cas je ferai une nouvelle vidéo euh, du montage quand on va monter le PC avec Arthur puisqu'on va le monter ici sur place dans les prochains temps Et en fait entre temps il y aura pas de nouvelles vidéos parce que je peux pas vous fournir de vidéos de, de fou quoi donc je suis un petit peu dégoûté. Pareil malheureusement il n'y a pas de live pour le moment parce que je peux pas vous faire des lives, tout simplement, je peux rien vous, vous faire. Je peux que vous faire des vlogs en fait tout simplement. Donc c'est un petit peu le, le seul truc que je peux faire en création de contenu. Et c'est bien dommage pour le moment. Donc si ça vous intéresse, alors non pas que je referai une vidéo setup parce que vous connaissez tout mon matériel, ça ça va pas bouger. Mais par contre quand on montrera le PC, je vous montrerai et vous expliquerai tous les composants que j'ai, donc quelle carte graphique. Quelle carte mère, enfin la carte graphique, vous l'avez vu, de toute façon c'est la RTX 3080. Mais bref, voilà, tous les composants, je vous les présenterai, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça en tout cas que l'année commence pour moi. Euh, un petit peu détaché malheureusement de YouTube et de Twitch, donc c'est vraiment dommage. Par contre, dès que j'aurai le, le PC, je peux vous assurer que ça va charbonner. Ça va être du stream double PC, ça va être. Euh, non, vraiment, ça va, ça va vraiment y aller. Et euh, je suis très très motivé. Euh, Là pour le moment je peux rien faire mais en tout cas quand j'aurai tout ce qu'il faut je vais être très très motivé à vous proposer le maximum de tout ce que j'ai jamais pu faire avec des beaux projets. Je peux déjà vous parler du mois de janvier où on va être vraiment focus sur Minecraft mais par contre je peux également vous parler du mois de février. Vous savez qu'il y a un jeu qui va sortir et j'ai enfin pu avoir des accès assez intéressants. J'en dis pas plus en tout cas. Voilà, je suis très content et, et je vous tiendrai évidemment informé mais euh, il va y avoir de l'exclu et ça ça fait plaisir. Ça ça fait plaisir. En tout cas les gars, je vous souhaite une très très bonne année à vous encore une fois. Prenez soin de vous, profitez bien, kiffez la vie au mieux et, euh, et puis voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prochaines aventures et à très vite. Ciao. <rires>